sans mettre au baba, à mes du Bénin mais sérieux et honnête au Bénin voilà aujourd'hui je ne vais pas faire une démonstration non mais je vais en bref vous parler du portefeuille magique et par contre nous sommes déjà en février mais je vais vous souhaiter le meilleurs vœux À tout à chacun de nous, à tous ceux qui me regardent, à tous ceux à qui j'ai eu à travailler au Burkina Faso, au Mali, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, Europe. en Europe. Et surtout, je tiens à vous dire aujourd'hui qu'il n'y a jamais de bababa au Bénin. Je suis l'unique. Je suis l'unique au plus 229. 69 29 53 89. Je dis bien l'unique au Bénin qui répond au plus 229. 69 29 53 89. Voilà. Mon portefeuille, ça n'a rien du tout comme conséquence. Rien du tout comme conséquence. Ça a seulement deux interdits. D'accord Et ça produit pendant 20 ans avant de gâter. Après 20 ans, tu peux relever une seule fois et c'est terminé. Ça produit de 500 000 à 2 500 000. J'ai aussi le calebate magique pour les hommes d'affaires qui commencent à produire à partir de 5 millions jusqu'à 10 millions de points de fois. Il y a la valise magique aussi qui produit de 10 millions jusqu'à 100 millions de francs CFA. Voilà. Donc euh, comme vous le savez, mon portefeuille, ça a seulement des interdits. Tu ne dois pas manger la viande du serpent et la viande du singe. Je dis ça parce que quoi Parce qu'il y a des ingrédients du serpent qu'on prenne pour faire le travail. Et le singe aussi. On prend des ingrédients chez le chien pour faire le travail. Voilà pourquoi on ne doit pas manger ces deux viandes tant qu'on a le porte-monnaie ça commence pas à produire. Voilà. Et mon porte-monnaie, quand je le fais, je le vérifie ici avant de vous envoyer. Vous pouvez aller regarder mes vidéos échéance. Et j'avais déjà fait une démonstration et il a dit ça commence pas à produire. je vérifie ça ici avant de t'envoyer toujours. Voilà. Donc quand ça vient là-bas, parfois ça vient avec la première production si tu veux ou bien si tu veux, je t'envoie. Et quand ça vient là-bas en même temps, ça commence pas à produire, tu n'as plus rien du tout à faire. Voilà. Et je vais vous dire, il y a d'autres qui viennent me dire que je vais aller faire le travail et après mon pays. Moi je dis non, moi, papa, papa mes collègues, je dis non, que personne ne peut faire ça. Parce que avant de faire le travail, tu dois mettre ton argent dans obligatoirement c'est l'agent qui appelle l'agent vous avez compris voilà donc pour les ceux qui veulent passer la commande ils doivent envoyer l'agent et je dois faire le travail avec l'agent qu'ils ont envoyé ça c'est obligatoire ceux qui veulent venir ils viennent directement vers moi et je fais le travail aussi et ça commence à produire devant eux voilà quand tu viens je fais le travail je te montre et tu testes l'agent devant moi, si c'est un vrai billet ou bien des faux billets. Regardez bien. Regardez très bien. Regardez. Je ne fais jamais de la près. Voilà. Rien que... chez le puissant maître Bababa ma, ma, ma, collègues du Bénin. Vous, vous serez peut-être en train de vous poser des questions. Mes jeunes qui sont ici, ce sont eux qui me font les travaux du moins, du portefeuille et autres. D'accord. De l'autre côté, pour les retours d'affection, ou bien quand quelqu'un est renvoyé de son boulot et d'urgence, il veut qu'on l'appelle pour qu'il reprenne le, le boulot ce sont ces génies là qui font ce travail, voilà. voilà. il y a aussi ceux qui ont les faiblesses, c'est sûr. Voilà, vous voyez, il y a des ingrédients pour eux, pour agrandir, pour agrandir les pénis, il y a ça. Ceux qui ont les fibromes, ceux qui n'ont plus l'opportunité de faire des enfants, il y a aussi des rituels qu'on fait tout ça. sur tous les problèmes de justice. Contactez-moi au plus 229 69 29 53 89 Merci.